Salut tout le monde, ça faisait très longtemps que je me devais de vous faire une vidéo parce que ça fait euh, à près trois mois que pas sorti, que j'ai rien sorti et donc euh, là je me préparais à sortir la nouvelle vidéo euh, sur la suite de mon périple Vietnam et euh, je vous dis carrément là j'ai une grosse perte de j'ai du mal à m'exprimer devant la caméra et aussi euh, j'ai pas écrit mon texte donc euh, ça j'ai beaucoup. Et euh, non, c'était quand même pour vous donner des nouvelles parce que ça fait trois mois et puis voilà, quoi. je, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent, il y a beaucoup de personnes qui, qui m'envoient encore des messages. Je suis plus actif sur les plateformes où ça ne me demande pas forcément de, de discuter devant une caméra comme Instagram où j'ai juste besoin de partager mes photos. Mais voilà, euh, septembre approche, je vais bientôt partir en voyage. Donc, il euh, faut quand même que je finisse mon contenu et, euh, et aussi vous l'attendez. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent les vidéos du Vietnam, voire de Nouvelle-Calédonie. Et j'aimerais bien passer aussi à autre chose. Donc, euh, c'est pour vous prévenir que je vais me motiver, je vais tout donner et euh, bientôt je suis de retour. D'accord donc, euh, je tenais quand même à continuer à remercier les gens qui, euh, qui ont participé, euh, qui m'envoient toujours des messages et qui ont participé aussi pour l'achat de ma nouvelle caméra. Parce que sachez que cette caméra, euh, je vais l'utiliser au max et que je n'ai pas euh, je pas demandé d'argent juste pour euh, m'acheter une nouvelle caméra. Non, c'est vraiment pour vous proposer du nouveau contenu. Et euh, je vais essayer de m'empresser euh, de faire ça le plus rapidement possible. Et puis voilà, quoi, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, voilà. Voilà, voilà, voilà, il n'y a même pas de cut dans cette vidéo. <rire> donc, passez une bonne journée à tout le monde et euh, nous, on se dit à la prochaine. Je vais essayer de faire ça vite. Je suis bientôt en vacances, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Ok Bye, bye.